Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bonjour Laure, euh, Laure Montaigne, au nom toujours prédestiné pour la lecture <rire> et l'écriture. Euh, vous êtes lectrice animatrice de l'Association la pour la scolarisation des enfants de Zigan. Et donc, euh, dans une vidéo précédente, nous avons vu euh, qui étaient ces enfants et dans quelles conditions ils vivaient et pourquoi il fallait qu'ils apprennent à lire. Et pour leur euh, apprendre à lire, eh bien justement, vous leur apportez des livres et de la lecture dans les camps spontanés, ce que vous appeliez tout à l'heure plutôt des, des bidonvilles. Et vous avez pour cela un drôle de camion, euh, un camion de, de bibliothèque, le camion de bibliothèque de l'A7. Oui, alors ce, ce camion bibliothèque, il a un nom, il s'appelle la Bibliothèque du Voyage. Mmh. Et c'est une camionnette, en fait, elle n'est pas très grande, qui peut accueillir environ 8 enfants à la fois. Elle a été aménagée pour être la plus accueillante possible, avec des banquettes en bois fabriquées sur mesure par un menuisier. Sur ces banquettes sont disposés des coussins, et puis après il y a des étagères sur lesquelles sont présentés des livres. Les autres livres sont à disposition dans des caisses. Aux fenêtres, de jolis rideaux, plein de couleurs. Et voilà, on se sent à l'abri, comme dans un cocon, et les histoires ouais. peuvent commencer alors, comment euh, les enfants accueillent-ils ce camion et puis peut-être les familles aussi ah, La bibliothèque, elle est attendue par les enfants. Euh, la présence de cette bibliothèque sur le terrain est vécue comme quelque chose d'exceptionnel. Bon, il faut savoir que ces enfants, qui ne fréquentent pas forcément l'école de façon régulière, ont beaucoup de temps libre et ils sont parfois désœuvrés. Alors, passer du temps à écouter des histoires, lire, chanter, jouer avec les livres, c'est un moment à part, un peu hors du temps, qui change de leur vie quotidienne. Quand j'arrive ouais. le matin, parfois je dois aller toquer aux portes des caravanes pour les réveiller, leur dire que je suis arrivée. En général, ils se préparent à toute vitesse. Les plus petits arrivent même parfois dans la bibliothèque en pyjama. <rire> Et puis euh, en fin de séance, ils sont contents de repartir avec un livre sous le bras qu'ils vont pouvoir lire dans la caravane, partager avec leurs parents, leurs grands-parents jusqu'au prochain passage de la bibliothèque. Mmh. Les parents, ils apprécient aussi euh, la présence de la bibliothèque. Alors euh, bon l'une des raisons c'est qu'ils ont un moment pour souffler euh, sans les enfants dans la caravane. <rire> mmh. Mais bon plus sérieusement, euh, je pense qu'ils ont conscience que si leurs enfants écoutent des histoires, manipulent des livres et eh bien, ils se familiarisent avec le monde de l'écrit. Et pour eux, c'est très important. Ils souhaitent vraiment que leurs enfants sachent lire. Mmh. Et puis, les adultes prennent le temps parfois de venir écouter une ou deux histoires avec les bébés, les enfants plus petits, ou juste pour eux, pour se faire plaisir. Ils savent que la mmh. bibliothèque leur est ouverte. Alors, on l'a vu tout à l'heure, ces enfants, ils voyagent. C'est le principe même des gens du voyage. Alors, euh, ils seront peut-être plus là la prochaine fois, quelques semaines plus tard, euh, ou remplacés par d'autres enfants. Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois de, de faire le travail de Sisyphe bah, Pas du tout. <rire> je n'ai pas le sentiment de pousser un rocher qui retomberait éternellement. Je me sens plus comme une passeuse de mots, euh, une passeuse d'histoires, comme quelqu'un qui sème des petites graines. Bon, mmh. Je ne sais pas ce que ces graines vont devenir, comment elles vont germer, mais je pense que ma rencontre avec eux, et leur rencontre avec les livres, laissera des traces chez ces enfants. Et puis aujourd'hui, bon, ils bénéficient de la Bibliothèque du voyage, demain, ils croiseront d'autres personnes sur leur chemin qui apporteront aussi leurs pierres. Mais ce qui est vécu est vécu. Personne ne peut l'effacer. Ces moments de partage autour des livres, ce sont des moments de vie précieux, pour eux comme pour moi. C'est une ouverture vers la culture des uns et des autres, J'apporte des livres. Ils viennent avec leur sourire, leur appétit, leur curiosité et leurs histoires. Merci Laure et bon voyage avec votre camion bibliothèque. Merci beaucoup.